Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, comment euh, demander euh, des nombres à l'utilisateur d'un programme et afficher euh, ces nombres. Donc euh, pour faire ça, on va se donner un petit objectif. On va euh, se donner comme objectif d'écrire un petit programme qui va commencer par nous demander euh, un nombre de koalas, par exemple. Ensuite, on va nous demander le prix d'une entrée, hein, puisque là on gère euh, notre zoo. Donc euh, quel est le prix de l'entrée Ensuite, on va afficher le nombre de koalas. Et enfin on va afficher le prix d'une entrée. Ça nous aura permis de voilà, demander des nombres à l'utilisateur et afficher euh, ces nombres. On va partir d'un programme donc, euh, en C. Alors la première chose qu'on doit faire, on a dit que c'était euh, demander les, les nombre de koala. Donc on va utiliser une fonction printf, on va demander combien de koala. Point virgule, c'est la fin d'instruction. Donc combien de koala Alors si je compile ça et j'exécute pour voir ce que ça donne, hop Donc ça me dit combien de koalas, puis après le, le programme euh, s'arrête. Alors maintenant il va falloir que je récupère cette information. Alors cette information il va falloir que je la mette quelque part, donc on va la mettre dans une variable. Alors cette variable on sait, il va falloir la typer. Donc euh, un nombre de koalas, donc c'est un nombre sans virgule donc euh, de type int, voilà, je veux une variable de type int, et euh, ma variable, bah, je vais l'appeler nbcoco, le nombre de koala. Alors, le printf, c'est pour afficher des informations, et le scanf, c'est pour demander à l'utilisateur ces informations. Mais pour sonder, parce que c'est un nombre de type entier, de type integer, et là, je vais mettre l'adresse du nombre de koala. Voilà, donc mon programme, il va s'arrêter. Il va me demander un nombre de koala. Il va stocker cette information euh, ici. Alors, suite à ça, bah, il va falloir que j'affiche le nombre de koalas euh, que l'utilisateur euh, vient de saisir. Donc, euh, je vais mettre, par exemple, il. Il y a. Ici, je vais mettre mon nombre de koalas. Et là, je vais dire koala. Dans mon zoo. Voilà. Je vais mettre un retour à la ligne. Je finis mon instruction. Donc là, euh, donc le programme s'arrête. Il m'affiche ça. Il me demande le nombre de koalas. J'entre une information. Et cette information devrait être écrite euh, dans cette phrase-là. Je vérifie. Donc euh, je compile. Super, pas de faute. Et je fais un essai de fonctionnement. Donc combien de koalas Alors, Admettons que je réponde 10. Et là, il m'affiche. Oula il y a 65 000, donc là, j'ai dû faire une erreur dans mon programme. Alors, je vire ça, il y a, ah bah oui, j'ai mis pour cent D, mais là, j'ai oublié de mettre le nombre de koalas affichés. Donc, je vais rajouter NB, NB, ko, ko. Donc là, je recompile, pas d'erreur, pas d'erreur, j'exécute. Alors, je refais mon essai, combien il y a de koalas Bah 10, on y va, il y a 10 koalas dans mon zoo. Bon, ça m'a l'air super correct, mon histoire. Alors, je vais reprendre mon histoire. Donc, mon histoire, il fallait que je récupère. Donc là, on a bien le nombre de koalas. Et on a, on a affiché combien on en a trouvé. Alors maintenant, on va rajouter le prix d'entrée. De Alors, le prix de l'entrée, on ne va, le va pas utiliser un, une variable de type Integer, parce qu'il peut y avoir des virgules. Donc, on va utiliser une variable de type Float. Puis, cette variable, on va la nommer, par exemple, prix, pour pouvoir se, se souvenir. Alors là, je vais rajouter printf euh, quel est le prix. Voilà, point virgule. Il faut que je me, faut utiliser à ce moment, en même temps. Je vais excuser moi. Il faut utiliser aussi un, donc un scanf. Alors là, c'est plus %d, c'est %f parce qu'on a un float. Toujours l'adresse. Alors à quel endroit je vais stocker la valeur que l'utilisateur a saisie ben, on va le stocker dans la variable prix. Un point virgule pour finir mon instruction. Alors, j'affiche quel est le prix. Je saisis ce prix. Maintenant, il va falloir que j'affiche mon résultat. Alors, on va se mettre, par exemple, ici. Printf, le prix. Le prix est de f, e, EUR, pour euros. On va se mettre un retour à la ligne. On va pas faire comme tout à l'heure. On ne va pas oublier de mettre le prix. Et après, point virgule pour finir euh, mon instruction. On compile. On regarde ce que ça donne. Alors, mon programme, combien de koalas bah, Admettons que je mets euh, 5 koalas. Quel est le prix Mettons 1,2. 1,20€, ouais, c'est pas cher, mais bon. Voilà. Alors là, il me dit il y a 5 koalas, donc c'est bien, j'ai récupéré mon info. Hein. Donc, on a demandé les koalas, j'ai récupéré le nombre. Il y a 5 koalas. Après, on a demandé quel est le prix. Il est 1,2 et on l'a affiché. Alors là, on a voilà, on a affiché le bon prix, mais on a beaucoup de zéros après la virgule. Donc ça, on peut résoudre ce problème-là en, ici en précisant le nombre de chiffres après la virgule. Donc pour un montant, on va mettre deux chiffres après la virgule. Donc on va recompiler. Pas, de, pas de warning, pas d'erreur de compilation. Et on relance. Alors, cette fois-ci, on va dire que j'ai... 12 koalas dans mon zoo. Quel est le prix On va dire que c'est 3,55. Euh, Allez hop, pourquoi pas. Et donc on a bien le fonctionnement attendu. On demande donc le 12, le nombre de koalas, le prix qui est donné et on affiche bien le prix. Retour à la ligne à chaque fois parce qu'on a mis un hein, anti-slash-en dans notre chaîne de caractère. Arrivé à ce stade, eh bien, euh, je crois qu'on peut conclure. Hein. On a, on a réussi à demander à l'utilisateur deux, deux informations. Une variable, donc une information de type entier, qu'on a donc un nombre sans virgule qu'on a stocké dans un int, et une variable de, de type nombre à virgule qu'on a stocké dans un float. Chaque fois qu'on demande quelque chose avec un scanf, on met un petit message avant pour que l'utilisateur comprenne qu'on attend quelque chose de lui. Et euh, donc à la fin du, du programme, on affiche euh, tous nos résultats. Sur ce, euh, ben on va pouvoir dire au revoir à notre beau koala. Et, euh, ben je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.